Y'appelez pas, vous avez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, petit retour sur Warzone pour Zach. ça fait quelques temps que je vous en avais pas proposé, c'est avec Physique et Tomaki, deux streamers Warzone, je pense que la plupart vous devez les connaître, alors certains vont être intrigués par le titre en mode balade sur les serveurs égyptiens, comment se fait-il Alors je vous explique, il hein. euh, y a des petits malins qui se sont amusés et qui ont trouvé une astuce qui consiste à prendre un VPN, se foutre en Egypte et euh, grâce à ça vous pouvez trouver un mix de Parties, certaines qui sont aussi difficiles que si vous cherchez habituellement et certaines qui vont être beaucoup plus faciles un petit peu sans SBMM, d'accord Alors je sais, je connais le public YouTube, certains vont dire Ah, mais vous avez pas de couilles, vous voulez jouer. Euh, ceci c'est un petit peu toute la conséquence des débats SBMM qu'on a pu avoir, hein. le fait de lancer un jeu d'y foutre un système de classement invisible qui fait que les gens ne peuvent pas tryhard tout en n'offrant pas la possibilité d'avoir des euh, modes de jeu plus classiques, plus random, plus euh, fun en fait sans SBMM bah le résultat ça donne de bah, des personnes qui trouvent des astuces pour essayer de s'amuser et pas devoir tryhard en plein milieu de la méta DMR comme ça, full galère, bon du coup c'est vidéo malgré tout elle est cool ok elle met un petit peu de temps à commencer mais vous allez voir le gameplay est fort qualitatif fort drôle donc je vous souhaite un bon visionnage si vous avez aimé n'oubliez pas de mettre un petit like à la fin et au début j'ai essayé de réfléchir en mode ouais et pour ceux qui sont pas contents qu'est ce que tu peux leur dire bah ma conclusion c'est que bah franchement si vous n'êtes pas content et que vous pensez que je suis un connard parce que je suis sur les serveurs égyptiens bah je m'en bats les couilles, <rire> voilà voilà. Bon après-midi, bon visionnage, et on se retrouve dès la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous La Concesse. Allez, Concesse. Allez, let's go Concesse. Bon, Il y a énormément que que de monde. Ouais, je vous le dis. Ouais, mais toi, premier coffre que j'ouvre, j'ai une Scar. Une Scar Non, t'auras pas de Scar. Si, si, j'aurai la Scar violette. Mmh, t'auras une Milano grise. En tout cas, c'est un plaisir de voir que t'as envie qu'on gagne On, craigne, euh, <rire> on peut pas aller directement au burger Qu'est-ce que je vais faire ah. ah, Ouais oh, oui. Je vais passer euh, à l'extérieur. On ouais, me tire dessus. Il était juste à côté de le, le Burger. Ils sont. Les Top, top Burger, il a pris. Top Burger, Top Burger, Top Burger, il a pris 4 balles. La cible mise à prix a été... Il est en oh, a pris ah. Break, break, break, break, break. Beaucoup. Ok, il y en avait un euh, à droite à la station-service. Ok, c'est bon ça. C'est un gros. Je regardé un mec. Pendant bien deux secondes dans ses yeux, je pensais que c'était un Mais <rire> Vraiment, je l'ai vraiment regardé, gros, deux secondes. Oh la brutille. <rire> <rire> tiens, tiens, tiens, fais-toi plaisir. Un ça bon prend un loot là-bas. J'ai ah, passé pour un, un bon. down. GG. Oh, ça m'a tiré, ça m'a tiré dessus. Vers <rire> ici, je, je crois. Ouais. Oui, à ta gauche. Physique là. Oh merde. Attention, y'a un mec à la. Mec, je l'ai même pas vu, Didier là. Le mec sur toi, il est mort. Oh là bon. là. Zach. C'est bon, c'est fini, genre. Ah il est mort, mais. Je me suis fait tuer par un de ces noobs. C'est clean sur toi, Zach. GG. Attends, je vais prendre les, euh, les plaques de Thomas. Ah, oh bah vas-y, hein, mets-toi bien. Hein. En ah, fait, pas de soucis, c'est bon. Je suis bien passé sur ton loot là. <rire> il faut quoi Oh non, mais là, je suis bien Quoi oh. derrière. Quad derrière. Là. J'ai tué le mec dessus. Il est, il est descendu. Y'en a un là. Juste là. Les ping en bas ah ouais. What Sur moi. Ouais suis était sur moi. me hey. tuer ce coup. -là. Oh je l'ai vu Touché trois fois. Il a jeté une para. Weak. Break. Il est vraiment weak. Ah il revient, il revient J'ai besoin de toi Nice, GG. Euh, scopé du bon, Je suis scopé du top là-bas. Je suis scopé du top là-bas, y'a... Cette détresse de Zac Ça va, besoin de toi ça ça <rire> va, ça va, ça va. C'est besoin de toi, regarde. Les hommes forts savent aussi reconnaître quand ils ont besoin d'aide. <rire> oh gros, c'est pas possible Si bah, t'écoutes Thomas K, faut jouer de, ma... de manière bien. J'ai vraiment pas de cul, il m'a bien dans ce corps Cette détresse de Zac Mais toi, t'as vraiment décidé de nous pourrir euh, notre plaisir de jeu toi oh, mais mais J'ai vu le là. mec qui a le moins de cul Allez, allez, on m'envoie des balles ah ouais. sur le parking Sur le parking ouais. Je Je te coche, je te Ben Bah recule, recule pour l'autoréa je pense mec Finis moi ah, parce que Si je regarde ma balle de car C'est bon Je pouvais pas faire je C'est pas, pas grave Le mec est sur moi, le mec est sur moi Break, break oh. il me finit oh. Il me finit oh. pas mais il est break Une grosse balle de K. Il est break le gars il sur moi Et il y en a un au top, au dessus, au premier étage, au premier étage Physique, ça dit quoi Je peux venir vers toi ou Non, vraiment, vraiment gros. Il euh, y a masse de gens là, sont ouais, en orange. Je vais aller dans Superstore pour essayer de looter le monsieur. Je vais, je vais faire la loupe. Euh... Ouais, je pense que moi là, moi dans Superstore, je trouve pas de thunes. Ça va. On a ici, en vrai. Ouais, j'ai un peu d'argent. J'en ai un peu aussi, mais sur identifié, on vous indique son emplacement. un nouvel objectif Oh <rire> Oh bah génial <rire> Un uh, knife Même le jeu Ah bah on a assez, on a on assez peut, On peut le réa, on peut le réa Tiens, tiens, tiens, hop J'ai monté top super sort hein Ok, je ah, prends de l'info, je prends de l'info Oh gg Down, down Où ça Où ça Euh, derrière le petit mur ici Bah il s'est... il s'est achevé, il s'est achevé Nickel Là, là, là, là Là, là Cible repérée il, il, il a pris des balles, il a pris des balles Mec, à terre. Nice. Yes. Il y en a un qui vient de, de drop sur le colis. Sur le colis. Sur, sur, sur toi, Tomaki, mort. Ah, je suis là. Allez. Let's ah. go. Allez, allez, allez. allez. We come back. We come back. We come back. Ça aurait peut-être ah. servi à quelque chose de le ah. réa, de le réa 14 fois. Ah. Mais j'ai même pas pris le kill, qu'il a eu. Je sais. Mais j'étais sauvé, frère. Merci chef <rire> Le mec, mec se plaint ouais, Tu m'as <rire> sauvé connard Bah ouais gros ouais. L'intention était bonne hein, tu sais Y'a un mec qui est en bas hein. Il y a un gars premier étage et un en top. Je vais mettre la frappe J'ai mis la frappe et y en avait un en bas J'ai pas touché touché Moi j'ai pas retouché J'ai mis la frappe au top D ça arrive, <rire> ça vient de rentrer. La zone, la zone. A terre. Je sais pas, pas sur moi, sur moi, droit. sur moi, je crois. Ouais, je oh crois mais... que... Allez tâche. Ah, c'est bon il est mort. Je n'ai rien contact, Moi je suis physique. On peut décaler un peu à droite. On peut décaler un peu à droite. Deux cracks, deux cracks, deux cracks. Non mais le mec, venez jouer avec le gars, c'est la prime là Vous On arrive On est là, on est là On est pas avec toi, Tomac. Ouais, fais attention. Tu fais un duel au casque. Y'en a un grand top, grand top, grand top là. Là, regarde, il a sauté. Non, il a pas sauté. J'ai dit de la merde, il a pris 3 balles. Il va sauter bien, toi, mon ami. Il rentre, il rentre, il rentre, il rentre. On a l'info sur. Il y en a deux au moins en C'était minimum. Thomas maquille la zone je avance. Sa mère, frère. Je me casse c'est bon. Trop pour moi, gros. J'ai bronzé mes deux self Touché deux fois dans le blanc. A terre. L'autre est weak. Un est à terre et l'autre est weak. Info non. Ah gros, il est euh, maison ici. Par là. Un troisième, un troisième, un troisième Non GG. Tu l'as fait Thomas derrière Je vais, je vais l'achever. La zone, la zone, la zone, n'oubliez pas. Mais je pense si tu es capable. Il est mort C'est à... bon ah, Pardon, vous pardon. Quoi tu, tu m'as fait peur. J'ai oh, peur <rire> Tu m'as fait peur, tu m'as fait peur. <rire> Il avait pas ton blaze. Ça, ça c'est Réa tout à droite là-bas. Et ça tire... au je... oh, quoi What J'ai l'air de tirer à gauche. Je vais monter là, moi. Je vais prendre un drone. Vas-y, je drop mes sous pour que je Dommage. Y'en a un là Ah non, là, là, là. Ils sont deux, ils sont deux. Ah, mais. Oh, sa grand-mère, voilà. Tu montes avec moi, physique Euh, ouais, je vais être en retard, hein, mais. vas-y. Sur moi Eh bien, alors Je l'ai fini direct, c'est des Italiens. Je l'ai tué, j'ai entendu. Eh ragazzi! Ah, il, est, il, est, il est déjà passé, il est ici, de l'autre côté. J'arrive. Y'a des mecs ah, qui vont sortir là. Ah, mais là. Je suis avec toi, dude. A terre, armistice là. En face, en face, en face. Regarde, je te l'ai pingé. Te en face, en face là. Ah, <rire> c'est ça que je voulais, c'est ça que je voulais, je te jure je me suis dit vas-y moi montrer son oreille là faut que tu le tues là <rire> le fait... tige, Ouais tu m'as fait plaisir tu m'as fait plaisir Ça arrive à droite, ça vient de ré à droite là, là. Ouais j'ai vu ça À l'instant ça arrive à... Ah j'en ai vu un euh, Il est là Deux deux de, de, de, de, de, de, deux joueurs Et ici N'oubliez pas ici. le mec qui a sauté celui là Juste là Il est il est là là Arrête bus Et un autre là Touché fini Nice Arrête bus toujours Arrête oui. bus il a décale Ah il est toujours là A terre, à terre, à terre GG gros. Il y avait une zone. Ah, top là-bas. Ah. Oh dans le ciel le tour. Break, mort. Oh ce que j'ai envie de mettre Oh ce que <rire> je lui ai mis Oh, le <rire> oh let's go Il le y en a un top là-haut. Voilà, euh ouais le petit restaurant chinois là il se fait des petits bols de nouilles là. Ouais. Ah. Il faisait par le passé, il est bien mort là. Oh là là Forêt, forêt, forêt, Alors eux Y'en avait un top ici aussi. Inter là Déplacement de la zone de sécurité. Oui. Y'en avait un euh, ping bleu. Mais, que, mais quel carnage C'est quoi cette game Oh, qui oh, non Il est pas lui Ouais ah, Oh mec il oh, y a... Oh y'a masse monde sous le tour, je savais pas... Inter. J'ai encore encore. Inter. Inter. Inter. Inter. Inter. Inter. Inter. Inter. J'ai eu les est deux, j'ai eu les deux. Sur mon ping un hein, joueur les gars. Ok. Il fait partie de l'équipe ah. des mecs que euh, vous êtes en train de fumer là. J'ai une frappe mais... Euh... L'arrière ah, c'est... Va Varia, va rien, varia, varia. Varia, varia. Ouais c'est chaud mais. Je vais venir te cover. Ok. Attention le gaz se rapproche. En fait. C'était un mec torse nu. J'ai touché. Le mec du bat du bac, du bac, il recule pas ah, Tu sais, ah, sais ping ou... Oh j'ai ça. Il y a une sacoche enfin, et tout, plein d'armes. Hein. Hein. Bagarre bagarre sur moi, bagarre sur moi, bagarre de ouf. Break oh, je suis ouais, déci. Là là là. Break, break, break, break, break, break, le mec que je viens de ping. Continuez comme ça. Mais ça te va qui y il a pas un autre Non si si ping vert C'est bon T'as des plaques Lui c'est team wipe. Je lance une grenade paralysante. Ah ouais, attention à la zone. La zone. Dans le coin, y'en a un deuxième, en a un deuxième. nous le ah, si, si, si, à gauche, à gauche. Là, là. Je une frappe. Leader, on a besoin d'une frappe. Est frappe. Je fini. En il hein. y a encore un DR. Ça l'a fini, ça l'a fini. Je crois que j'ai vu quelqu'un. Euh, son aussi. teammate, vous êtes 2 v 1 teammate euh, juste derrière. Ok. Magnifique. Mort. Super. Allez, 2v1. Devant. Il les Il va devoir venir sur nous. GG, mec. Ça, une belle G -g Joli game. game voilà ma game Ça veut dire que, mec, le meilleur de la game il a 3 de ratio. Ça veut dire qu'on peut vraiment la gagner. Ok, bon bah moi je veux qu'on la gagne. Ils a sont game. pas hyper nazes. Mais ils sont pas hyper forts, tu vas aller où Je te fais confiance, ouais. ah bah ça... ça, ça vient d'eux Oh, ah, oh J'ai pris la prime et j'ai fini le mec, il y avait son pote à côté de moi En garde, il m'a pas A parché. terre Ils sautent Thorez Euh... mec est-ce qu'on prendrait pas euh, le kill de la prime là Oui oui oui bien sûr tu le vois nice. ah. Je prends un flank, je prends un flank. Break, il, break il, il est break, il est break. Ok, il est à terre. Il, il, il est break mort. le mec. Il reste plus que le mec. J'ai plus de shield, on y va, à deux. A droite, je pense. A droite, à droite, tout à droite, oh. Nah. Oh. Le boss, oh. on. on est ensemble, hein. Un bon début de game, ça, euh, bien deux, agressif. On joue ça à deux, euh, voilà, c'est ça. Euh, ouais, ils il sont au dessus en tout oui, cas. Oui, tu le vois, tu le vois là T'es chaud ou pas T'es chaud 1, ou pas ou pas Ah, too late. Les... Les... J'ai un drone. Fois, on... Prochaine fois, Prochain passage, on fait un 3, 2, hein. Allez, allez. Ok, tu le vois lui 3, 3, 2, 1. 1. <rire> L'autre, il s'est montré. <rire> ah dommage, j'étais pas là. Break. Merde, what les break. Il insiste, il insiste. Mets-toi couvert, mets-toi à couvert. Je suis à couvert. Je commence l'autoréa. Viens me finir. Le toit, il sont toi, ils sont toi, il sont toi, ils sont toi. Il rentre, il sera Je passe en premier. Il a jump, il a jump. Il se fait canarder par une autre équipe. Il s'est fait exploser, il s'est fait exploser par l'autre équipe. Attention snipe à ta gauche C'est toi que j'ai entendu là je pas. Non non non en bas, en bas, en bas Grenade Il est là, il est là, il est là Un à terre Oh oui, ça c'est bien joué ça j'ai un, une frappe, mais j'ai pas de drone. On lui va les snipers vers là-bas. Ouais, bah. Ah, mais il croise, il croise, il croise, il croise il cross à droite. Je vais aller dans ce bâtiment. Je te suis, je te suis, on se Hop. Hein là. Méga break. A terre. Ennemis. Ah, on va être Wow, Quel autre en bas, c'est Ah, oh, lui, il là. On l'a met. J'ai jamais ce qu'on leur met mon pote, ça c'est de la sauce Viens, on focus la prime non T'as pas un Ouais ouais ouais J'ai pas de drone, j'ai une frappe Ok ok J'ai une para Vas-y, sois, sois, quoi. Deux sur moi, deux sur moi J'ai deux droites, deux droites terre le premier J'ai une same texte Tu peux finir, tu peux finir Para son mate Oh là oh là là là. Là. Là. Magnifique okay. la barre Elle est arrivée vraiment pile dans le bon timing gros On est bien là automaki non Mais écoute mec, euh, je passe un moment euh, C'est fluide hein, c'est fluide de C'est fluide, ça se passe bien, euh, quand je tombe à terre tu me réanimes Jusque là tout va bien es euh... <rire> Il est au niveau du hangar Ouais, ouais il fait les triples hangars, vas-y go Ils sont au top là non Ils sont au top Sur moi ici, ici ici. Oh, j'arrive mec, j'arrive, j'arrive, je peux pas là, il frappe T'es prêt Dans mon dos, dans mon dos, bon. J'ai... Il a profité de ta frappe euh... Il a profité de ta frappe pour... Euh... pour m'avoir dans le cul. rien. Ah, ouais, il est sur moi. C'était pas la prime, c'était son pote. Il est, est peut-être au top. Aïe Let's go Oh man 23 000 pétons, tu vas même acheter un notar avec ça en été il a été à chier, franchement. On les aime les mecs dans le Superstar, non Oh Ils sont restés toute la game dans le Superstar, on dirait qu'ils cherchent le One Piece. Ah, au top, il est au top, regarde. Ouais, je l'ai vu. Il m'a vu aussi. Je me suis caché. Ah ouais, je me suis caché. Il est au top, au top, au top. Break, break, break. Ok, il y en a un, break au top. Y'en a un brûlant, ça sert à rien. Oh, ouais, non, ça sert à rien. Juste de rush. Je l'ai touché, je une... l'ai touché deux fois. Comment bon, je me suis retaché Je suis un flank, je suis un flank, je suis un flank. Flank, flank, flank. Je l'ai pas touché. Oh J'ai été down. Il en reste un, il en reste un. Hein. J'arrive, suis avec toi. C'est bon Ennemi déployé. Ils là, là là Ils ont respawn Ils ont respawn Ils respawn Faut qu'il monte l'échelle s'il veut récupérer son stuff, mec. Je te dis, il le fera jamais. S'il le fait, c'est un grand malade. On ouais, un désespéré. Je vais garder la ligne sur l'échelle. Je vais faire quoi Tu veux qu'on aille... Je vais prendre la tyrolienne là-bas Vas-y Vas-y, ouais, on va faire ça. C'est bon, à la Tyro... Okay. Il est en haut ou pas Je vois personne. Ré de chaussée sur Wam Aucune idée où est-ce qu'il est parti gros. On fait quand on rush la prime Vas-y, vas-y, vas-y. Il est en train de me full round Je descends ici, je descends ici. La zone, la zone va être contre eux. Frappe ouf Frappe sur la gueule. Je me suis caché. Uh, what Sur moi, vers moi ramène toi Ok, c'est ces de deux équipes. Du coup, ok, j'ai tiré dessus au snipe, tu l'as vu d'où euh, Il était à côté. Ok, y y a le joueur. les joueurs sont là, les joueurs sont là. Je les ai vus. Je leur jette une uh, Semtex. Pas touché. Il y a la bagnole. Il en reste un là-dedans, je crois. Viens, viens, viens. viens, viens. Go. On sort pas là, on sort pas là. On passe, on passe Oh le pire m'ouvre. Ah, T'es sorti je, je suis ai sauvé, ouais, je t'en À terre. Il y a le deuxième, il est dans le hangar. Je sais pas s'il y a un autoreal, le mec que j'ai mis à terre. Ouais, il en a une. Je suis à couvert. Je peux pas te... Je peux pas. Je sais, je sais. Tu t'en sens oh, ou pas Je j j peux, pas pas, peux peut-être passer le oh, ouais, prendre. Là là là là, je l'ai à 100% Tu l'as tué ou pas Non non non Il est rester dans ouais, le gaz derrière, il doit courir. En vrai attends, on peut descendre hein. Ouais oh, il galope, il galope mec <rire> Il y a un... mec en bas là, la queue de l'avion là, t'es pas chaud Vas-y Juste là il est Il est dedans, il est, dedans. Il est dans le concert. Wow, il avait l'air bon, lui, hein. Ah, c'était un égyptien en, en bonne uniforme forme. Il y avait des mecs, là. Ouais, c'est ce qui me semble. Qu'est-ce si que tu veux faire on, on avance ou on les attend Là, là, là Cible repérée. On est dans la zone Il est sur le loadout. Out. Je l'ai tué deux fois. Break. Je sais pas pourquoi je touche pas. Il y a le camtar, oublie pas. Yes Je t'ai à Samtech, ils vont devoir arriver devant nous Il avance, il avance, il avance Je pense que je vais l'attraper Stimey ils sont moi Il y a deux mecs sur moi je crois J'arrive Tu l'as eu le ouais c'est bon, c'est bon Ok, moi j'ai lui là Break, à terre, son pote est sur le. Très weak aussi Ok le mec est super one shot Ouais ils sont hors zone je vais confirmer mon kill. Quoi ouais. Malade. Euh, euh, Camtar, camta, camta. Camto, c'est euh, au, va... au loadout. Ah, il s'est arrêté sur le loadout. Touché, break. à, à terre. A terre, ah. à terre, à terre. Je jette une semtex oh, Mais il devait être obligé de descendre, gros ouais. ouais, je obje... euh, crois qu'il a sauté. J'ai pas para. Ils sont barrés, ils sont barrés. Il y a lui là C'est élimination C'est quoi ça Est-ce qu'on lui a mis à son camion frérot la Il va prendre leur pant. Ah bah là c'est sûr. <rire> là c'est cool là. On peut péter triple drone Vas-y. Oui. J'en mets un. Et deux. Il y en a un qui est hors zone. Il va sous l'aile la d'avion, j'ai la le voir. A été a joué. Break, touché. Sur moi, sur moi Ça m'a jeté une thermite. Moi aussi j'en ai un. un on voit la zone. Ah, bah c'est le dernier. Non. C'est qui hors zone là Sur moi, sur moi, sur moi, ah, sur moi, mec. Sur moi, sur moi, sur moi. Sur moi, gros. J'ai pas para, mais il avait, y, avait y avait un mec sur moi. C'est last. C'est bon On lui fait quoi Qu'est-ce que tu veux dis non, mais oui, bon. bah, allez, allez, ouais. ouais. <rire> Let's go Ah, uh, nice allez. Ah oui, oui, non, mais j'ai fait c'est bon, on va pas se casser les couilles. <rire>